Merci de votre participation. Is on. Je tiens à vous remercie tous d'être là ce soir, enfin cet après-midi, pour la gamification, notamment en langue vivante. Je tiens à remercier aussi toute l'équipe de Ludovia pour leur invitation et je remercie aussi mon technicien Virgile. Manjia Villano du lycée Saint-Benoît d'Istanbul qui est là pour me soutenir dans cette tâche ardue et pour enregistrer euh, la conférence et suivre le chat. Euh, donc on, on va sans plus tarder commencer euh, à passer à la présentation. Alors attendez, là au niveau du parc d'écran, est-ce qu'on est bon Ouais Ok. Super. Alors euh, donc on va parler de gamification aujourd'hui, gamification semi-numérique. Donc euh, euh, ma présentation se fera en trois parties, donc qui correspondent aux trois dialectiques euh, qu'il y a dans le titre, donc entre jeux classiques et jeux vidéo, compétition collaboration, présentiel et distanciel. Donc c'est trois dialectiques qui sont a priori euh, difficiles à réunir, euh, d'où le terme semi-numérique. Donc dans la première partie, on va parler euh, des jeux classiques, donc plutôt jeux de société et des jeux vidéo. Donc euh, en gros, sur quels mécanismes s'appuyer pour stimuler, captiver et faire progresser les élèves Deuxième partie, on verra comment est-ce qu'on peut euh, faire collaborer les élèves et insérer une petite dose de compétition pour les stimuler euh, à travers la gamification, bien sûr. Donc, par exemple, par un signe de vote ou de jury. Et dans la dernière partie, ben, on va parler évidemment du distanciel puisque le contexte du Covid a un peu tous poussé. Donc, quelle solution pour assurer euh, continuité d'un enseignement basé sur la gamification et le semi-numérique? Euh, je me présente Clément Peria, je suis professeur d'anglais, je suis aussi coordonnateur euh, langue vivante, donc euh, quatre langues, anglais, espagnol, italien, allemand, aussi coordonnateur éducation aux médias, EMI, donc vous pouvez voir le logo en forme de triangle de la Triforce sur l'écran peut-être. Je suis aussi coordonnateur Erasmus euh, de, sur un projet dont je vais reparler tout à l'heure sur six pays euh, qui s'appelle ISTAF, e c'est un projet cinéma. Et enfin, euh, pendant sept ans, j'ai mené un accompagnement éducatif spécifique à l'anglais qui s'appelle English and Games, où on faisait des stages d'anglais oral par le jeu, et que j'ai aussi développé euh, en classe entière. On va pas mal parler de ce retour d'expérience aujourd'hui. Euh, alors mon positionnement par rapport au thème de l'édition de cette année, donc euh, j'ai commencé... Euh, par faire des jeux de société en classe en résistance au numérique. Donc, mon idée, c'était de me reconnecter vraiment à l'aspect société, des jeux de société, me reconnecter au vivant pour créer de l'échange en langue vivante. Euh, face à la tendance à la dématérialisation, je suis plutôt passé dans la rematérialisation, donc avec des cartes, des pions, des dés, des sabliers, des plateaux de jeu. Euh, et j'ai développé aussi en langue vivante beaucoup la théâtralité, donc comment mettre en place le geste et la voix. Donc Ça aussi, on va en reparler tout à l'heure. Euh, réalisé que ai mon timer. Je vais le faire maintenant. Euh, plus tard, quand j'ai monté mon projet Erasmus sur le cinéma, j'ai fait évoluer ma pratique. Donc euh, le numérique, c'est devenu un outil de création, donc un outil vidéo avec un objectif disciplinaire qui est d'apprendre l'anglais et le patrimoine culturel. Puisque il faut, disons que chaque établissement doit tourner un film chaque année sur le patrimoine culturel en anglais. Et avec tous ces films, on crée un festival de films à la fin. C'est l'objectif de mon projet Erasmus. Bon, avec le Covid, c'est un petit peu problématique en ce moment. Vous vous doutez bien. Euh, à travers l'éducation aux médias, on a aussi questionné avec un collègue d'histoire les apports du jeu vidéo dans l'enseignement. Donc, Qu'est-ce qu'on qu qu peut utiliser dans le genre vidéo qui peut euh, permettre de créer des jeux sérieux ou des jeux de société semi-numériques Donc euh, je vous ai déjà présenté les parties, on va commencer un petit peu à rentrer dans le vif du sujet. Donc on va commencer par la théorie, je vais essayer de faire le plus vite possible pour vous montrer euh, le plus possible d'exemples concrets. Euh, C'est bon au niveau du chat toi euh, Donc quels sont les avantages du jeu, de la gamification en classe Donc le jeu, il ben, y a trois... Trois axes principaux, donc déjà il y a une dimension cognitive et émotionnelle à la fois, donc le jeu ça suscite un engagement personnel et ça fait aussi réfléchir à travers des mécanismes et une stratégie qu'il faut mettre en place. Le jeu c'est aussi une somme de signifiants, donc il porte un message et c'est aussi un objet culturel, c'est-à-dire qu'il est ancré dans un espace-temps et ça peut ouvrir à une étude pluridisciplinaire. En fait souvent je compare le jeu de société à une œuvre d'art, il euh, y a une tension entre une ambition qui serait purement esthétique et une ambition qui serait purement historique ou culturelle. Et en dernière, euh, dernière partie, le jeu, ça crée aussi une illusion collective, un peu comme une pièce de théâtre ou un film. C'est-à-dire qu'on se met tous ensemble autour d'une table et on rentre dans un univers. Et ça, euh, au sein de la classe, ça peut être un vrai avantage. Il y a aussi des aspects négatifs, donc à l'heure actuelle, au niveau de la gamification. Euh, ce que j'ai pas mal remarqué, notamment pendant le confinement, ce qui était proposé, c'est que souvent les jeux de société en classe, c'était des évaluations qui étaient déguisées. Donc, on a beaucoup recours au quiz ou au QCM sous forme de jeu. Et ce qui fait que le jeu arrive plutôt à la fin d'une séquence pour évaluer les savoirs et les savoir-faire. Donc, il ne sert pas vraiment les apprentissages et il a un aspect un peu élitiste. C'est-à-dire qu'il n'y a que les élèves qui vont avoir appris leurs leçons ou qui vont avoir maîtrisé, qui vont pouvoir participer efficacement au jeu. Euh... Je vais vous montrer un exemple de caout euh, que j'ai utilisé pour l'apprentissage des verbes irréguliers et j'ai remarqué euh, dans ma pratique, euh, donc au retour du confinement, que les élèves qui n'avaient pas appris leurs verbes irréguliers euh, se trompaient et quand on refaisait les mêmes questions dix minutes plus tard, refaisaient les mêmes erreurs systématiquement. Donc euh, l'évaluation sous forme de QCM et de quiz ne sert pas vraiment les apprentissages, en tout cas pas à l'heure actuelle. Ensuite, je voudrais revenir rapidement sur les acceptations du terme « jeu ». Donc, plutôt que « game », je préférais le terme « play » en anglais. Donc, vous avez d'une part le jeu de société qui est plutôt compétitif, donc où on va mobiliser des compétences pour gagner. Il y a aussi l'aspect « jeu de rôle » qui est plutôt collaboratif, où on va échanger entre pairs, prendre des décisions ensemble pour atteindre un objectif commun. Euh, par rôle, j'entends aussi la différenciation, où chaque élève va jouer un rôle bien précis. Ce pas forcément sous forme de jeu de société, mais ça peut être jouer le rôle d'un journaliste ou jouer un acteur justement pour tourner un film. Il euh, y a aussi le jeu théâtral où on va replacer le geste et la voix justement. Donc on va replacer le corps pour communiquer dans la classe parce que je vois mal apprendre une langue vivante euh, derrière un écran. Si c'était possible, ça se saurait. Et enfin, il y a le jeu sérieux, donc le serious game, qui est par essence solitaire, où là, effectivement, l'élève est face à son écran. Mais il faut voir quels apports euh, l'expérience utilisateur peut nous peut nous apporter pour captiver et guider l'élève à travers, à travers son apprentissage. Euh, donc... Première partie, donc, entre jeux classiques et jeux vidéo, donc, on va beaucoup s'appuyer sur la scénarisation du jeu vidéo et des serious games pour euh, construire le jeu de société ou construire des jeux pour la classe ou des situations euh, qui vont euh, mettre en, en pratique la gamification. Donc, j'ai relevé trois, quatre points clés dans, sur lesquels on s'appuyait pour la conception de, de ce genre d'activité. Donc, déjà, il faut susciter la prise de décision, mettre en place des mécanismes, mettre de quand l'élève fait quelque chose, il se passe quelque chose. Et aussi des bonus et des récompenses pour créer donc de la motivation et de l'interaction. Du score, euh, des étapes, euh, des niveaux de progression également. Il y a aussi tout un côté automatisation on peut, dont on peut tirer parti à travers le numérique. Donc automatisation de calcul des scores, de calcul des dégâts dans un, dans un combat par exemple. Et des événements aléatoires aussi. Ce qui permet de maintenir la concentration de l'élève. Et enfin, un dernier, euh, dernier point qu'on trouve pas mal dans le jeu vidéo, c'est tout ce qui est aide contextuelle, démo et tutoriel, qui permet donc euh, une approche plutôt différenciée de, de l'activité. Donc, euh, ça suffit pour la théorie, je vais tout vous montrer maintenant des, des exemples pratiques et des retours d'expérience. Euh, donc... Je vais vous présenter un jeu composite, donc un jeu hybride hein, qui s'appelle Dungeon Master. Donc là, en distanciel, je peux pas vous montrer vraiment la boîte de jeu puisqu'il existe en version dure avec des cartes, des pions et des dés. Mais euh, je vais vous montrer comment j'ai passé un jeu donc de type carte et pions au format numérique, semi-numérique et euh, qui contient vraiment la base de mon enseignement en langue vivante. Donc on va lancer l'application qui est faite sous Géniali. Donc euh, j'ai pas mal utilisé les outils Scape, pour ceux qui connaissent qui permettent vraiment une diversification des Génialis. Alors, je vais le mettre en plein écran, ce sera peut-être mieux. Donc, à chaque, dans chaque Génialis que je fais, je fais toujours une version en classe et une version à la maison pour le distanciel. Donc, on reviendra sur la deuxième version de tout à l'heure. Donc, au niveau de, du training, donc de l'entraînement, donc là, je vais vous faire une brève présentation du jeu. Donc, voilà, le jeu se passe dans un donjon, on déplace un... Un groupe de héros à travers le donjon. Il y a des obstacles. Donc, euh, on arrête le, le pion sur les obstacles et on clique dessus pour résoudre l'obstacle. Après, je vous montrerai comment ça se passe. Et pour ça, il faut utiliser des héros. Donc, les héros, ils sont incarnés par deux élèves. Il peut y en avoir trois. L'objectif du jeu est de ramasser le maximum de trésors. Donc, à chaque fois qu'on tombe sur un trésor, on ouvre et il y a un trésor à l'intérieur. Donc, il y a plusieurs niveaux, plusieurs écrans. Donc, à chaque fois qu'on arrive à une sortie, on clique pour changer de pièce. Et à la fin, on arrive à la sortie. Donc, le jeu, il se joue véritablement à trois ou quatre joueurs. Donc, il y a le Dungeon Master qui va déplacer le groupe. Les héros qui vont endosser un rôle et l'aider à passer les obstacles. Et vous avez le reste de la classe qui est en spectateur, mais qui est quand même actif. Parce que le reste de la classe ne, sait pas, euh, ne connaît pas l'identité des héros et vont devoir deviner en fonction des obstacles qui ont été franchis, qui ils sont. Donc, tout le monde a quelque chose à faire pendant la partie. Donc, avant de jouer, il y a une phase où il va falloir apprendre le vocabulaire, et euh, comment, euh, comment on joue en fait. Je vais vous montrer par exemple, euh, comment est-ce qu'on apprend euh, le nom des objets euh, et des attributs des héros. Donc, à chaque fois, mais euh, cette phase se déroule toujours de la même manière. D'abord, il y a une phase de mémorisation, on démarre. Donc, là, vous avez tous les attributs. Donc, là, vous avez en bleu euh, les attributs qui fonctionnent avec le verbe être. Donc, ça, c'est quelque chose que je fais en sixième. C'est vraiment pour. Et en bas, vous avez euh, le verbe avoir. Euh, donc, euh, tous, tous les objets qui sont possédés. Donc, on fait répéter les élèves en cliquant sur l'objet. Je ne sais pas si ça s'entend, du coup. Euh, en distanciel. Strong, pas sûr. athletic. Ouais, on l'entend. Donc, euh, les élèves vont harp, répéter le gold, nom de chaque mot. Une fois que c'est fait. On passe à la suite. Et là, il y a une phase de mémorisation où on laisse pendant à peu près une minute euh, mémoriser tous les mots-clés. Donc, on ne va évidemment pas attendre une minute. Une fois que c'est fait, euh, on fait un récap et là, on envoie quelqu'un au tableau. Donc, euh, la classe va, va dire un mot, par exemple « gold », et l'élève qui est au tableau va devoir toucher sur l'écran euh, le mot qui correspond à ce que le reste de la classe a dit. Donc, par exemple, si je dis « intelligence, l'élève va devoir toucher ça. Si je dis « strong », il va devoir toucher ça. Si je dis « a key il va toucher ça, etc. Dans un deuxième temps, on refait une phase de mémorisation et de répétition. Toujours. Donc, on répète à nouveau chaque mot avec la jolie voix de Thalia qui est en fac d'anglais. Ça, ça change de la voix du prof. Ça aussi, c'est assez important de, de demander à quelqu'un de s'enregistrer euh, pour que ce soit une autre voix que la vôtre. Ça les change un petit peu aux élèves. Et là, on mémorise, mais pendant moins longtemps. Et après, là, on envoie deux élèves au tableau pour un challenge. Et c'est à eux de toucher chaque mot qu'ils disent. Donc, par exemple, il y en a un qui va dire a harp et il va toucher a harp. L'autre va dire a bow et il va toucher a bow. Et là, on peut ajouter euh, des scores. On peut compter les points. Si un élève se trompe, il est éliminé. On envoie quelqu'un d'autre. Donc, il est possible vraiment de gamifier cette phase d'apprentissage du vocabulaire de base. Une fois que c'est complet, on peut faire une petite application style Guessing Game. Par exemple, il y a un élève qui prend un héros au hasard et qui va devoir faire deviner à la classe quel héros il a pris. Là, on peut ajouter des aides, on peut faire apparaître ou disparaître. Donc, un élève va, va par exemple se décrire, il va dire « I am strong, I have got an axe » et le reste de la classe va devoir deviner que c'est le dwarf, le nain. Donc ça, c'est le premier type de jeu qu'il est possible de faire. Après, il y a vraiment euh, le jeu en lui-même. Donc, vous avez euh, une phase d'apprentissage que je vais que je vais zapper pour l'instant, mais où chaque euh, qualité, chaque objet est relié à un obstacle du donjon. Euh, qu'il va falloir euh, passer. Alors, attendez, je vais vous montrer comment se passe. Alors là, en c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'il me faudrait les tablettes pour que vous voyez ça. Donc, le jeu normal, Donc vous avez quelqu'un qui va faire Dungeon Master, des héros et des spectateurs. Donc, ceux qui ont des smartphones peuvent flasher le QR code pour se connecter à l'application dédiée. Alors, au niveau du Dungeon Master, ça se passe comme ça. Donc, vous avez un petit écran de chargement, un peu euh, rétro gaming. Et donc, voilà, vous déplacez... Euh, vous déplacez... Le Dungeon Master va déplacer le, le pion sur le sur le plateau de jeu, tombe sur un obstacle. Là, l'obstacle, par exemple, ça va être « Kill the guards », tuer les gardes. Il va demander aux deux héros euh, qui ne voient pas... Les deux héros ne voient pas ce qui se passe sur le, sur le plateau de jeu. Hein. Donc, il va leur demander « Can you kill the guards ?» Ils répondent « Oui » ou « Non ben, ». S'ils répondent « Oui », on clique sur ça. Et après, ils lancent le dé. Donc, euh, ils peuvent quand même échouer, même s'ils ont dit « Oui ». Donc, au plus le score est élevé, au plus les chances de gagner sont élevées. Par exemple, on va 5. Et là, l'obstacle est levé, Ils peuvent passer pour accéder à un trésor. Par exemple, là, de Green, Ga Green Gem, pardon, qui, euh, qu que le Dungeon Master va attribuer à l'un ou l'autre des héros. Donc, je peux changer d'écran, par exemple, pour vous montrer un petit peu la suite. Il y a plusieurs niveaux. Après, les obstacles deviennent un peu plus difficiles. Là, par exemple, on peut imaginer que les, aucun des deux héros n'est capable de, de bloquer le piège. Donc, il faut qu'il fasse un super score pour passer s'ils échouent. Eh ben ils perdent un point de vie, par exemple. Donc là, on va enlever un cœur à un des deux héros. Bref, voilà comment ça se passe. Et on fait ça jusqu'à la sortie du donjon. Et à la fin, on compte les points, le nombre de trésors, etc. Alors, je vais quand même vous présenter l'interface héros. Donc, les héros sur leur tablette. Alors, les héros peuvent tout à fait piocher une carte. Hein, c'est pas une carte papier. c'est pas un problème. Les spectateurs peuvent tout à fait avoir une worksheet sur laquelle ils vont cocher... Euh, euh, ce, les héros euh, qui pensent qui, enfin, comment dire, qui pensent quel héros qui est qui. Mais euh, l'avantage, c'est que on va pouvoir essayer d'individualiser des tutoriels. Donc là, on tire un héros aléatoirement, on tombe sur la sorcière. La sorcière, elle est intelligente et elle a une harpe. Là, c'est tous les trésors que les héros ont ramassés. Vous avez un dé qui est intégré. Donc là, qu'on a développé avec euh, avec les outils scape que je remercie ici à nouveau. Donc, par exemple. Je je lance le dé, hop, il y a cinq. Là, par exemple, si le Dungeon Master donne le staff à la sorcière, ben, elle va cocher staff ici. Et là, vous avez une aide en direct. Donc, si je clique dessus, je sais exactement que Intelligent me permet de bloquer le piège et que Harp me permet de charmer le dragon. Donc, l'aide va apparaître pendant 20 secondes et elle peut être utilisée cinq fois. Euh, sachant que euh, à la fin de la partie, on peut retrancher euh, en score le nombre d'aides utilisées. Si, par exemple, le joueur a utilisé 5 fois l'aide, eh ben, on enlève 5 points à l'équipe, tout simplement. Donc, je, je reviens un peu à ma présentation. Donc, Dungeon Master, c'est un, une application que je développe depuis assez longtemps, mais j'ai aussi fait l'équivalent en anglais professionnel que j'utilise en Secpa, qui s'appelle Workshop Master. Je vous présente rapidement euh, comment ça fonctionne. Donc là, effectivement, au lieu d'avoir... Euh, des elfes, des chevaliers euh, et euh, des sorcières, vous avez des métiers du bâtiment. Donc, le maçon, le charpentier, le couvreur, etc. Donc, ça, c'est un, un jeu qu'on a développé avec les profs de PLP. Donc, chaque… Euh, alors là, c'est un peu plus simple, on n'utilise que le verbe être. Donc, vous avez les six qualités euh, nécessaires à la réalisation du chantier qu'on apprend par cœur par le même système de mémorisation que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, vous avez le premier guessing game où euh, les élèves vont faire deviner quel métier ils ont en fonction de, de, des qualités qu'ils ont. Dans un deuxième temps, vous avez les actions à réaliser sur le chantier. Donc, je vais de réaliser une action. Donc ça, on le fait mémoriser pendant une heure de cours. Et en tout dernier, on, on fait partie de jeu où le chef de chantier doit déplacer un pion sur un labyrinthe. Et euh, à chaque fois qu'il s'arrête sur un obstacle, il va demander aux deux ouvriers, est-ce que vous êtes Can you run the machine Pouvez-vous euh, lancer la machine Et les autres vont répondre oui ou non. Et les spectateurs euh, derrière vont devoir deviner euh, les métiers des élèves participants. Il est possible de jouer en mode aléatoire où euh, c'est le comment dire? C'est le chef de chantier qui va décider des obstacles. Sur Dungeon Master, on peut faire ça aussi. Donc voilà pour, euh, pour euh, le Workshop Master. Euh, on va passer donc à la deuxième partie, donc entre compétition et collaboration. Là je vais vous présenter un petit peu euh, des, euh, des exemples de jeux que j'utilise je, dans mes ateliers, mais aussi en classe entière. Donc, euh, ces jeux, ils sont basés sur Information Gap, c'est-à-dire le déficit informationnel. Dans l'idée, c'est qu'il y a un élève ou un groupe qui possède une information que l'autre n'a pas, ce qui oblige euh, un groupe à poser des questions, en tout cas à communiquer. Donc, tout ça, ça permet d'évaluer un savoir-faire. C'est par exemple le présent B+, je dis ça au hasard, ou le passé. Et euh, il y a une possibilité d'enrichissement en, lexical, comme tout à l'heure dans John Master, on apprend les noms des armes, on apprend des nouvelles qualités, on apprend euh, des nouveaux verbes. Donc, je vous montre un petit peu euh, quelques exemples de ça. C'est en train de changer. Donc, en gamification, donc par exemple, là, vous avez euh, des jeux de type quiz. Donc, j'en parlais tout à l'heure. Donc là, par exemple, vous avez un jeu de type juste prix où euh, vous avez des records, donc par exemple, quelle est la vitesse plus rapide d'un Jaguar, et bon ben, il y a la réponse, c'est un nombre, et l'autre groupe, euh, il y a un groupe qui possède la réponse sur une carte, et l'autre groupe va proposer euh, une réponse, par exemple, 100, et on va dire, uh, faster ou slower. Donc ça, ça fonctionne plutôt bien, même avec des petites classes pour réviser les nombres. Euh, vous avez aussi des jeux de type quiz avec donc toutes les réponses possibles. Donc là, par exemple, un jeu type code de la route et euh, les élèves doivent choisir la réponse. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser en classe virtuelle. Quand vous verrez ce logo, euh, ça veut dire que le jeu est compatible en classe virtuelle. Donc on se met sur le chat, on dit aux élèves, bon ben euh, choisissez la réponse A, B ou C, et puis A3, euh, euh, tout le monde appuie sur entrée et on vérifie les réponses. Euh, vous avez des jeux de type carte, donc là ça ne marche qu'en présentiel évidemment, c'est plutôt pour réviser le vocabulaire, donc l'objectif c'est de faire des paires, de demander à la face « have you got a cat ?» par exemple, et l'autre va dire « yes » ou « no » et s'il dit « yes », il donne la carte, c'est tout simple. Vous avez également des jeux de type guessing game, donc ça c'est ce que j'ai le plus utilisé en classe virtuelle, donc vous avez un écran où vous avez une dizaine d'images comme ça et sur chaque image il y a des situations. Donc, l'élève qui pioche la, qui pioche une image ou pioche un nombre entre 1 et 12 va devoir décrire ce qu'il voit. Par exemple, l'image 6, « The dog is behind the table. The mouse is in the cage. The cats are behind the chairs. » Et euh, donc, pour réviser les prépositions de lieu. Le reste de, de la classe doit deviner de quel chiffre il s'agit. Et dans un deuxième temps, on peut aussi le faire en question-réponse avec quelqu'un qui pose les questions. « Where is the dog? »« Where are the cats? » et l'autre qui répond. On peut le faire aussi en vrai ou faux. Par exemple, « The dog is behind the table. » L'autre, il va dire « Yes ou no. » Donc ça, c'est vraiment les guessing games. On peut introduire une dose de culturel dans les guessing games. Là, vous avez un exemple avec, par exemple, les, les types de maisons en Angleterre, les detached house, les detached house, terrace house. Euh, un sur le thème de Sherlock Holmes et un sur le thème des, des monuments qu'il y a dans les grandes villes du monde. Donc, euh, suite à ça, il est possible de faire euh, des recherches sur ces monuments. Par exemple, on va dire, euh, bah, quel est le nom de la clock tower à Londres Évidemment, c'est Big Ben. On va leur demander de faire des recherches sur la date de la construction, où est-ce que ça se trouve à Londres. Donc c'est possible à travers ces jeux de créer une ouverture et une recherche documentaire derrière. Euh, vous avez aussi les jeux de type QEDO. donc celui-là, ben, c'est tout simplement, on travaille sur la description physique des suspects, et le lieu du crime, euh, préposition de lieu, savoir où se trouve l'arme et où se trouvent les sacs, par exemple. Donc, ça marche toujours plutôt bien. Là, vous avez un jeu de type shooter. Donc, en gros, on projette un, une situation au tableau. Donc, ils ont une espèce de, de pistolet à fléchette. Il y a un élève qui a une carte, qui va décrire ce qu'il voit sur la carte. Donc là, bah, par exemple, euh, la description physique du suspect, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, sa corpulence et ce qu'il est en train de faire. Donc, l'élève doit tirer. Il n'a qu'une seule balle. Et il peut aussi se rater. Hein. Il peut viser à côté. Donc, ça, ça peut créer une, un autre challenge celui de, de bien viser. Par exemple, ça, c'est aussi quelque chose qui plaît bien aux élèves. On les fait passer en binôme, on inverse les rôles et on fait passer un autre groupe en une heure. Toute la classe peut passer sur une activité comme ça. Ça, c'est assez stimulant. Donc, toujours dans le placement du corps et de la voix, donc vous avez des jeux de type théâtre. Donc, dans celui-là, euh, on va mimer des scènes de crime. Donc, vous avez deux crimes possibles. Le premier, c'est soit un hold-up, soit un meurtre. Donc, euh, vous, les élèves jouent ça à deux. Il y a un meurtrier et une victime. Euh, ils doivent mimer ça devant la classe et il y a plusieurs endroits dans la classe donc je, il y a quatre posters là, qui sont représentés par un pub, un parc, soit de jour soit de nuit, donc ils vont se placer à un endroit précis de la classe pour mimer ça et les détectives, eux, ils sortent de la classe c'est-à-dire qu'ils ne voient pas ce qui se passe et les, le reste de la classe qui est spectateur joue le rôle de témoin donc quand les détectives reviennent dans la classe ils doivent leur poser des questions, où est-ce que ça s'est passé euh, qui est-ce que c'était, est-ce que c'était un homme ou est-ce que c'était une femme, euh, est-ce que c'est s'est passé le jour ou la nuit, etc. Et donc, ça, c'est des parties qui sont très rapides et qui permettent de faire tourner les groupes rapidement. Donc, toujours dans le théâtre et le mime, donc ça, c'est pour le projet cinéma Erasmus dont je vais reparler tout à l'heure. Euh, pour travailler sur la personnalité des, des personnages dans un film, bah, pareil, on, on, on les met en scène à travers le théâtre. Les élèves vont dire un petit dialogue très simple, « I love you, good morning », et vont devoir le dire d'un ton suffisamment convaincant pour que le reste de la classe devine de quelle personnalité il s'agit. Vous avez aussi des jeux de type bataille navale, donc ça c'est vraiment pour travailler sur le vocabulaire, donc on pose une question à l'autre qui va dire oui ou non, on coche, euh, si c'est raté c'est non, si c'est touché c'est oui. Vous avez aussi des jeux de type mise en situation, c'est toujours des guessing games, donc ça, ça permet par exemple de mettre en scène un serveur et un client. Donc euh, le serveur va proposer par exemple du jus d'orange, le client va accepter ou refuser, commander autre chose. Donc on va faire on va mettre faire façon un peu théâtre, après on va rajouter un client, on va demander au client de se poser des questions un peu façon speed dating, et à la fin on a carrément une petite pièce de théâtre qu'on peut filmer. Il euh, y a aussi une mise en situation de type entretien d'embauche. Donc, vous avez euh, trois employeurs et un employé. Donc, ça, on fait ça en plutôt en troisième euh, au moment des, des rapports de stage en entreprise ou des stages en entreprise. Je ne sais pas si vous faites ça dans vos établissements aussi. Donc, euh, au, chaque employé va changer de table et va se retrouver à chaque fois avec trois nouveaux employeurs qui vont essayer de lui, de lui refourguer des cartes métiers où il va gagner plus ou moins de salaire, plus ou moins d'expérience. Et au fur et à mesure des entretiens d'embauche, il va avoir de plus en plus d'expérience. et donc, qui va gagner des métiers de plus en plus cotés. Vous avez aussi des jeux réalisés à partir de jeux vidéo, donc où j'ai détourné des, des jeux vidéo type Minecraft ou Clash of Clans pour euh, développer d'autres compétences. Donc là, Minecraft, c'est les, les quantifieurs, et Clash of Clans, c'est euh, décrire ce qu'il y a dans un village, par exemple. Donc, là aussi, j'ai détourné un jeu vidéo qui s'appelle Starcraft pour créer un jeu de stratégie où euh, ils vont devoir se positionner, euh, sur euh, faire des stratégies. Donc, euh, l'équipe adverse entend la stratégie de, de l'autre équipe et doit réagir en conséquence, acheter des unités qui vont, qui vont permettre de contrer, etc. Celui-là est assez compliqué, mais bon, il marche bien. Et enfin, en tout dernier, vous avez le jeu de rôle à l'ancienne. Vous avez un maître de jeu, donc c'est le professeur qui raconte une histoire en anglais. Les élèves ont juste une petite fiche de avec des, du vocabulaire, ils doivent réagir à l'histoire. Donc là, il faut, faut dessiner au tableau ce qui se passe et, et guider les élèves, et c'est assez intéressant. Bon, ça, ça ne marche qu'en petits groupes d'une dizaine. Au-delà, c'est impossible à gérer. Donc là, on tire. Euh, je reviens à la présentation initiale. Donc là, je vais passer un peu vite sur le projet collaboratif sur Harry Potter. Donc euh, l'idée, c'est de pour les élèves de créer une école des sorciers. Donc, dans un premier temps, il y a un temps de préparation où ils vont devoir décrire, euh, par exemple, les badges de Gryffondor, euh, Serpentard et compagnie. Ils vont décrire l'uniforme. Euh, donc, ça, c'est plutôt en évaluation, plutôt en fin, en fin d'unité, puisqu'on a travaillé sur ça en classe avant. Ils vont décrire le règlement. Donc, là, ils doivent associer le règlement aux images. Et donc, dans un deuxième temps, il y a un travail collaboratif qui est fait où chaque élève, chaque groupe d'élèves, pardon, Va devoir, il y a un groupe qui va créer le badge, un groupe qui va créer l'uniforme, un groupe qui va créer le matériel scolaire, etc., jusqu'au programme de PS. Par exemple, le programme de PS. Donc là, les consignes sont en français. Et une fois que le travail est fait, ils exportent sur Google Docs. Et après, on les met en compétition avec les autres classes. C'est-à-dire qu'il y a une classe, ça je fais ça en sixième, il y a une classe de sixième qui va créer un programme de PS et qui va créer son école et l'autre classe de sixième aussi. Et à la fin de tout ça, on va voter quel est le meilleur programme de PS entre toutes les classes, quel est le meilleur badge, quel est, euh, quel est le meilleur règlement, etc. Le meilleur emploi du temps, la meilleure équipe de professeurs. Euh, voilà pour ça. Euh, je vois que tourne tourne. Euh, au niveau de, alors je voulais vous parler un petit peu du projet européen que j'ai mené. Donc comment est-ce qu'on peut mettre en place de, à la fois gamification, gestes et voix. Donc euh, là, on a pendant le festival du premier film d'Annonay, on a accueilli une équipe espagnole et une équipe colonnaise d'élèves. Donc pour les préparer à voir les films, on a mis en place donc une journée de préparation. Donc euh, où on a fait ça en anglais. Donc l'objectif c'était ici de de les sensibiliser un petit peu à la technique de cinéma. Donc on, aura, on les a fait travailler sur les, les raccords, match cuts, et aussi sur la structure du scénario. Donc avec l'exposition, le conflit, le climax et la résolution. Donc là, c'est peut-être petit, mais il y a une image en haut à droite où vous voyez une scène du film « Extraordinary Summer with Tess » qu'ils ont vu le lendemain. Donc ils devaient tirer au sort un moment du, du scénario, que ce soit l'exposition, le climax, et jouer euh, cette scène pour deviner au reste de la classe à quel moment du, du film c'était. Je vais vous montrer un petit peu les résultats. Et dans un deuxième temps, ils devaient créer un mini storyboard en trois scènes et, et pour tourner la scène qui venait de jouer devant la classe et euh, faire deviner à la classe quel raccord ils avaient utilisé. Donc on va voir, alors attendez, c'est moyen. Alors, je ne sais pas pourquoi il me lance YouTube à tout prix. Euh, non, c'est là. C'est là. Je ne sais pas ce qui se passe. Oui, c'est ça. OK. Donc, je vais avancer un petit peu parce que je suis un peu en retard sur ma présentation. Donc ça, c'est le cours sur les raccords. Je ne sais pas si ça va... Bien passé au niveau vidéo. Donc on a, a j'aurais fait mettre en scène les raccords. Ça c'est raccord dans l'axe. Ça c'est raccord regard. Ça c'est chant contre champ. Hello. Donc il y a une équipe qui est allée suivre une formation euh, éducation aux médias pour apprendre à se servir des tablettes, euh, apprendre à faire des montages vidéo sur. Un petit peu pendant que l'autre groupe est resté avec moi pour faire la préparation au cinéma donc voilà, ça c'est un groupe qui joue une scène et qui doit faire deviner à la classe s'il s'agit de l'induction, du climax de l'action qui monte, de la résolution etc à la fin de chaque scène on applaudit et voilà, je fais deviner quel moment il s'agit ça, c'est que des groupes d'élèves de plusieurs nationalités. Ça les oblige à coopérer en anglais pour faire ça. Donc là, c'est la deuxième partie où ils prépare le storyboard et après, ils vont tourner. Ils ont à peu, peu près une bon demi-heure pour faire ça et ils montent directement il sur la tablette. Bah, ça c'est le résultat. Bye. Avec Bye. Bye. les raccords qui ont été. ces films on les a et les élèves ont dû deviner de quel raccord il s'agit. J'ai rajouté en bas à gauche pour que ce soit bien clair. Voilà pour les, les résultats de, du groupe de, de ce matin-là. Donc sur cette mobilité-là, il y avait un deuxième objectif, c'était de, donc là je parle encore de, des outils numériques, hein, euh, j'ai donné une tablette à chaque groupe de quatre élèves, donc les groupes étaient composés généralement de deux élèves français, d'un polonais et d'un espagnol, et ils devaient filmer toute la mobilité qui a duré une semaine. Euh, sachant qu'après chaque film qu'il voyait, il devait faire un petit reportage sur le film, une petite interview pour parler du film. Donc il y avait cinq critères majeurs. Donc c'était euh, le film, est-ce que ça leur avait plu ou pas euh, Le meilleur acteur, la meilleure scène et pourquoi est-ce qu'ils avaient aimé cette scène Ils devaient répondre en parlant de la technique, donc tout ce qui est éclairage, effets sonores, et choses comme ça. Ils devaient faire un petit résumé du film et ils devaient aussi parler du patrimoine culturel présent dans le film. Le dernier jour de la mobilité, donc ils ont eu pratiquement une demi-journée pour monter tout leur reportage, sachant qu'au milieu du reportage, on a fait aussi une visite de Lyon. Et ils devaient faire un petit mini-reportage sur la visite. Je vais vous montrer un peu ce que ça a donné. Je vais vous montrer directement à partir de la visite de Lyon et la petite interview récapitulatif de film qu'il y a avec. Donc voilà, ça c'est un... Ça y a eu, bon, il y avait 10 groupes en tout. Ça c'est la récita d'un... Hein. Ouais. C'est que des plans d'illustration à Lyon, donc montage très dynamique. <t> en Espagne, c'est pas la chance de faire pas de la région. Horses. do you remember yes fast between the Merci C'est oh, so cool. Oh, <laughs> il <laughs> on voit une interview. You like this film? Oui, yes, love this film. Et uh, ce film est réaliste, tragique et a beaucoup uh, yes. uh, really um, de Je sais pas um, si vous avez Moi, oh, pas le retour. C'est un homme dans une prison et dans cette prison, il y a un programme avec et Roman. une uh, uh, relation avec bon, voilà, on ne va pas faire tout en entier parce que c'est assez long. Mais bon voilà, dans l'idée, c'est à, à chaque fois, vous avez un caméraman, un prompteur qui va poser les cinq questions clés et puis deux élèves qui vont discuter du film à partir d'une petite fiche où il y a une, où ils ont pris des notes, et après, à chaque film qu'ils voient pendant le festival, on tourne. Il y en a qui passent de l'autre côté de la caméra, et les autres qui passent devant la caméra. Euh, donc, à la fin, l'idée, c'est de, de, de voter quel est le meilleur reportage. Donc, ça, on a fait ça sur e -tweening. Euh Ah, je suis allé un peu trop vite. Bon, mais de toute façon, je vais passer à la dernière partie, la partie distancielle. Euh... Donc, euh, tout à l'heure, je vous ai présenté un petit peu les différents guessing games qu'il était possible de faire en classe virtuelle. Donc, j'ai utilisé euh, les outils du CNED, un hein, BB Collaborate, donc vraiment pour faire des jeux très simples avec les élèves connectés. Mais j'ai aussi développé donc euh, des modes solo euh, sous Géniali, là par exemple pour Dungeon Master, je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Donc, ça ressemble beaucoup au mode classe. Alors, j'aimerais bien faire des, des escape games un petit peu dans ce thème-là. Je suis pas encore assez calé il faut encore que je me forme là-dessus donc je, vais, je profite d'être à Ludovia aussi pour ça. Donc là par exemple en mode entraînement, euh, on va prendre tout à l'heure les attributs. Donc là en mode solo, euh, la mémorisation c'est la même sauf que là vous avez le timer. Est-ce que je peux mettre en plein écran Oui. Donc là l'élève il répète tout seul chez lui, il, clique, hein, il répète et au bout d'une minute l'écran il se noircit. Donc il est obligé de cliquer sur next. Et après vous avez un challenge. Donc là, même chose, j'ai utilisé les outils Scape pour faire ça, qui sont très pratiques. Alors, j'ai oublié le nom de l'outil Scape. Je ne sais plus si c'est le CAC ou le Quiz. Ils ont, ils ont des noms pas possibles, ces outils. Donc là, il clique sur, euh, sur un son. Est-ce que tu peux mettre quel son il s'agit? Intelligent. Donc, c'est Intelligent. Donc, à ce moment-là, il va devoir rentrer le numéro 6. Après le deuxième. Gold. vas quoi? Je demande Gold. à mon assistant. Gold. Gold. Donc là, il va mettre le... Donc là, s'il se gourrent, eh ben, euh, ça le fait retourner euh, à la phase de mémorisation, etc. Donc, il y a des challenges de plus en plus difficiles. Il y en a qui sont en temps limité, il y en a où ils doivent écrire le mot en entier, etc. Donc, ça, c'est pour le mode un joueur euh, en ligne, interface solo. Euh, j'ai fait à peu près le même euh, système. Donc, celui-là, j'ai testé aussi en au, au retour de confinement avec des quatrièmes. Donc, c'est un, une application sur le vocabulaire du voyage. Donc, vous avez, euh, vous avez le vocabulaire du voyage. Donc là, vous, par exemple, vous avez les transports. Donc, il faut mémoriser pendant une minute. répéter, mémoriser, Et après, vous avez euh, Take un petit a train challenge. Train Donc to. là, il y a un mot qui est dit. Je ne sais pas, le, je sais pas quel, quel son a été dit. Take a, tra Take a train to. Donc, je dois Go cliquer to. sur la bonne réponse. Là, il y a un autre mot. Donc, vous voyez aussi qu'il y a une petite barre de progression. Donc, ça, c'est important de mettre ça en place euh, pour les élèves, pour toujours qu'ils aient un, un indicateur. Euh, je reviens un petit peu sur ça. Donc, euh, l'application ouverte façon Sandbox, c'est que à la fin de cette unité, l'idée, c'est qu'ils préparent un projet de voyage. Donc, ils doivent choisir un pays. Et dans ce pays, ils doivent choisir trois villes. Donc, par exemple, là, ils vont prendre Japan, par exemple. Ils marquent leur destination. Ils marquent le nom des trois villes, Tokyo, Kyoto, je ne sais pas moi, et euh, Nagasaki. Je, sais, je crois que je fais une faute. Et après, ils vont placer donc, des activités. Donc, ça, on, ils les ont appris donc, par cœur. Ils savent exactement ce que ça veut dire. Et une fois qu'ils ont fait tout ça, bah, ils font une capture d'écran et euh, ils vont le placer sous Google Drive. Ce qui permet quand ils reviennent en classe.. De, euh, d'avoir la structure de leur exposé. J'arrive pas à coller. Si, ça y est. Ils vont avoir la structure de leur exposé plutôt que de venir en classe avec des notes et de lire leurs notes. Ils vont avoir ça au tableau. Ils vont dire, when I am an adult, I will go to Japan. If I go to Japan, I will fly to Tokyo. Alors, ils doivent choisir les transports, les activités. Voilà pour un petit peu pour, euh, ce genre d'application qu'on peut faire en distanciel. Après, vous avez tout ce qui est k et cuisinière. Donc, k euh, vous savez peut-être que maintenant, ils ont ouvert en distanciel. Euh, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Bon, j'imagine que tout le monde connaît ça maintenant. Alors, on peut le faire en présentiel aussi. Ça, c'est toujours sur le vocabulaire du, du voyage, sauf que ben j'ai choisi sciemment que des verbes irréguliers. Donc là, ils choisissent une liste, par exemple, les transports. Et euh, ils se connectent et ils peuvent jouer à caout en distanciel. Donc là, il faut juste spécifier la date de fin euh, de votre k -Oût. Ils sont mis en compétition avec les autres. Ah. Alors là, j'avais déjà commencé. Donc ça se présente comme ça, par exemple pour les verbes irréguliers. monde pour choisir ride ride là Ah non, je me vous donc que le prof d'anglais, il est nul. Ah, mais non, mais c'est les mêmes. Petite erreur de ma part. Bref, vous avez à chaque fois une dizaine de questions. En cas Je reviens sur ça. Euh, Cuisinière, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'outil que j'ai le plus utilisé à distance. Le gros avantage, c'est que pour les profs de langue, les élèves peuvent s'enregistrer directement sous Cuisinière. Ils ne sont pas obligés d'uploader un MP3. Ils peuvent aussi répondre du texte. Donc là, c'est sur le. C'est sur le projet de voyage donc là par exemple là, une, une élève qui a choisi d'aller en Australie à ses 18 ans elle a fait des petites recherches sur l'Australie le nombre d'habitants etc le, les villes qu'elle va visiter et ce qu'elle va faire dans chaque ville et là elle peut aussi faire une présentation orale là j'avais demandé quelque chose d'écrit donc vous pouvez automatiser les réponses mais vous pouvez aussi laisser des réponses ouvertes que vous évaluez avec des petits smileys, comme ça et vous avez un score exactement qui s'est connecté, qui a fait l'exercice. Donc, du le point de vue de l'évaluation, c'est très intéressant en distanciel. Et en dernier, j'ai utilisé Padlet, donc pour mon euh, projet européen. Donc, on a fait un atelier de sous-titrage en distanciel. Donc, on a, euh, comment il s'appelle déjà euh, Guillaume Laurent, donc le scénariste d'Amélie Poulain, qui nous a fait l'honneur de venir euh, dans notre établissement. Donc, les élèves l'ont filmé, l'ont interviewé. En français et pour partager avec les élèves polonais euh, et euh, espagnols, bulgares de notre projet, ben, on sous-titre systématiquement tous les reportages qu'on fait. Soit on les fait directement en anglais, soit on les sous-titre. Et là, ben, Et moi, j'ai rajouté dans la vidéo des, des nombres. Alors, j'espère que ça va marcher. Euh, au niveau du, du chargement, de un peu long. Donc, vous voyez là, vous avez par exemple partie 12. Ah, ah, ah, ah. Et, etc. Donc sur le Padlet, les élèves, eux ils choisissaient euh, la partie qu'ils voulaient traduire en une ou deux phrases. Ils devaient résumer ce qui était dit, parce que Guillaume Laurent, c'est quelqu'un qui digresse beaucoup, donc il fallait vraiment résumer l'essentiel de l'idée et traduire. Et ensuite, quand on est revenu en présence, ben avec leur tablette et ils ont incrusté les sous-titrages. Donc le résultat définitif est là, on pouvait le voir sur mon... je l mis aussi, je l'ai épinglé sur mon compte Twitter cette vidéo. Hein, YouTube, que lui écrit déjà dans Donc, Voilà, après de... chaque de... chaque, de... chaque de... phrase a été réintégrée à la, la de, euh, Donc, même chose avec Padlet, on, on après, a préparé oui, dit, euh, de... un reportage parce que dans le projet Erasmus ben, on tourne un film avec les élèves sur le patrimoine culturel européen, un, un court-métrage, et il faut aussi faire un reportage dessus. Et là, donc, il fallait que les élèves à distance préparent des questions donc, pour, le, pour le propriétaire du château dans lequel on a tourné. Il fallait aussi qu'ils préparent des recherches sur la famille Séguin, donc, sur lequel on a travaillé avec le prof d'histoire. Et il devait aussi parler de Raoul de Warren, qui est un écrivain local, duquel on s'est inspiré pour faire le scénario du film. Et à la fin, bon, ben, bah, une fois qu'on était sur place, les élèves se sont connectés sur le padlet et se sont servis euh, de ce que les autres avaient préparé à distance, qui n'était pas forcément là sur le tournage d'ailleurs. Par exemple, ils ont interviewé le, My job le propriétaire is, uh, de, uh, working de château, a concert qui a un Super Accent Anglais, and, uh, entertainment stuff. Et après, ils ont fini un reportage okay. <rires> sur la maison um, et sur la famille. Je vous montre in... pas tout parce que c'est très long et que j'ai déjà beaucoup euh, grignoter sur mon temps, merci de votre patience voilà et les modules Skype euh, voilà donc Kout et Cuisinière comme je vous ai dit c'est plutôt pour l'évaluation et le monitoring, donc j'utilise beaucoup le vidéoprojecteur dans ma pratique, comme vous l'aviez deviné utilisateur et la différenciation euh, Bon, rien de particulier à rajouter là-dessus. Hein. Pour ma synthèse, voilà, je, je reviens donc à l'idée d'une un, gamification qui soit vraiment pour les apprentissages et pas uniquement pour l'évaluation. aller au-delà du et pour tout ce qui est mon pro... tout ce qui est tout ce que j'ai mis en place dans mon projet européen et cinéma, donc vraiment intégrer un numérique qui soit créatif où les élèves font quelque chose avec et qui soit au service des fondamentaux. Donc en l'occurrence, euh, euh, l'histoire, l'anglais et et, et euh, la technique cinématographique donc je vous remercie pour votre patience euh, si vous avez des questions euh, vous pouvez passer par le chat puisque j'ai mon euh, mon euh, collaborateur qui, qui, surveille, euh, qui surveille ça euh, merci Mathieu de ton, de ton... Et de, et de ta patience. J'ai beaucoup parlé. Voilà. Je vais peut-être revenir en... Ouais. Merci BCBR. Après, si vous avez des. Alors l'année dernière, j'étais venu présenter le projet IStaf et la façon de monter un projet Erasmus euh, en utilisant le numérique, justement pour l'apprentissage des fondamentaux. Donc euh, ça, ça doit toujours être en ligne sur le sur le Ludovia 16. Donc j'ai mis toutes les ressources à disposition. Si ça vous intéresse, si vous souhaitez monter un projet Erasmus, alors c'est un gros boulot de monter un projet Erasmus. Je vous le, casse, je vous le cache pas. De gérer six établissements à la fois. C'est pas toujours évident. Mais voilà, c'est vraiment très intéressant pour les élèves. Et ça leur a beaucoup apporté. Oui, euh, je vais le taper direct sur le chat. Alors, bobby3, B-O-B, 2-B-Y, hotmail.com J'ai une adresse Gmail aussi, mais bon, celle-là, celle est plus C'est celle que je consulte le plus. Voilà. Vous avez euh, l'adresse que, que Virgile a mis en ligne. J'espère que ça vous aura apporté euh, quelques idées. Effectivement, n'hésitez pas à me contacter. Donc là, voilà pour le projet IStAF. E euh, normalement, l'objectif du projet, c'est au Parlement européen de Strasbourg pour présenter tous les films qui ont été euh, qui ont été tournés par tous les établissements pendant deux ans. Donc là. Euh, alors les modules ESCAPE, ils sont pas directement sur Geniali, euh, vous pouvez les trouver sur, euh, sur leur site. Euh, en, après sur Twitter, je suis abonné à leur fil et régulièrement ils publient, mettent à jour leurs modules. Donc ce qu'il fait, c'est qu'en fait ils proposent un Geniali qui est réutilisable. Donc quand vous cliquez sur le bouton réutiliser, ça se met dans votre compte Geniali et après vous avez, euh, vous avez le Geniali que vous pouvez réutiliser par du copier-coller. Il euh, y en a qui sont plus faciles à utiliser que d'autres. Euh, c'est en constante évolution, c'est très intéressant donc avec eux là on a, on a développé le RND, le randomisateur que dont j'avais besoin pour Dungeon Master donc je les remercie à nouveau mais j'ai utilisé vraiment presque tout ce qu'ils ont fait jusqu'ici à un moment ou à un autre de, de, mes, de mes créations voilà Donc, j'utilise un compte Master Geniali, j'ai abonné mon établissement en toute fin d'année, mais avec les comptes déjà les comptes de base, on peut faire déjà beaucoup de choses. Je voulais quand même un compte premium parce que nous, en tant que prof de langue, euh, on peut importer directement les sons euh, qu'on a, parce qu'avec les comptes débutants, euh, les comptes gratuits, on peut pas, il faut aller récupérer les sons sur, euh, sur SoundCloud, je crois. On ne peut pas importer les sons directement. C'est pour ça que j'ai choisi Géniali pour développer euh, tout ça. Géniali, ça fait peine, euh, j'ai commencé euh, début juin à, à utiliser ça. Je tenais à remercier aussi Madame Bultel de Croix qui m'a initié à, à ça et à de, nombreuses, de nombreux supports numériques et de nombreux réseaux sociaux que je connaissais assez peu. C'est quelqu'un que j'ai rencontré à Ludovia l'année dernière, donc je tiens, je lui ai dit cette présentation. Génialis, c'est top. Alors, c'est clair. Euh, il y a une dizaine d'années, même plus que ça, je codais en Flash. Et euh, aujourd'hui, c'est devenu obsolète, malheureusement. Et c'est vrai que Génialis, c'est quand même un cran en dessous. Il y a des, c'est assez limité. C'est très bien pour faire des diaporamas interactifs, euh, notamment. Et alors après, c'est vrai que pour toute gamification et notamment euh, utilisation solo, il faut vraiment utiliser les modules Escape euh, pour, pour diversifier un petit peu le, les possibilités. Notamment la randomisation, les questionnaires à choix multiples et tout ce qui est saisie et vérification d'informations. Par contre, Geniali ne permet pas d'évaluer et de faire du monitoring. Vous ne savez pas qui s'est connecté. Donc là, il faut utiliser autre chose. Et oui, merci de votre attention. De toute façon, c'est faisant day. On a largement dépassé le temps imparti. Sonia a envoyé un lien De quoi s'agit-il euh, Comme lien De la fiction et des documentaires Ça c'est super ça Tu pourras m'envoyer le, le lien Merci pour le Merci pour le lien Sonia tu me l'envoies sur Twitter ouais. bon, du coup on va peut-être arrêter l'enregistrement voilà, bah, écoutez, merci en tout cas pour votre attention, euh, n'hésitez pas si vous avez une dernière question, je prends encore une dernière question d'accord okay. bon. ben, merci beaucoup passez un, une bonne soirée pour ceux qui sont au Canada ben, une bonne journée merci